Si je cherche par exemple quelqu'un qui travaille chez Sport, je tape tout simplement le nom de l'entreprise et je trouve ici qu'il y a 11 membres, donc dont 11 en diplômés de l'école, qui sont aujourd'hui chez Sport. Et si je souhaite aller voir la fiche de Julien Chaput, précisément, là j'accède à, à ses coordonnées professionnelles et personnelles et donc je peux le contacter si je cherche un stage ou une alternance. La seconde possibilité, c'est aussi d'aller dans l'onglet carrière. Et là, on voit toutes les offres de stage et d'alternance qui sont postées tous les jours. Donc vous voyez, la dernière date de y a 12 minutes. Et si je vais sur le stage de chef de projet événementiel, j'ai le détail de l'offre avec le profil recherché et l'émission. Et je peux tout de suite postuler via cette plateforme. Ici, en joignant mon CV et ma lettre de motivation, j'envoie tout de suite ma candidature à l'employeur qui a posté cette offre aujourd'hui.